Un Salut à tous, euh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3 euh, qui va servir d'annonce aussi pour annoncer à tout le monde que YouTube c'est fini pour moi. Alors je posterai peut-être quelques vidéos par-ci par-là pour montrer des potes comme ça des fails monumentaux. Mais voilà, je comme depuis ouais, un bien certain bien. temps je n'ai pas posté de vidéo, euh, ça va continuer comme ça en fait. Hein, parce que j'ai beaucoup de choses qui changent dans ma, enfin, dans ma vie privée, on va dire. Donc voilà. Je ne vais pas pouvoir continuer. J'ai plus trop la motivation depuis un certain temps, mais là en plus je n'ai plus à avoir le temps. Donc voilà, c'était pour vous dire merci à tous pour, euh, pour ces bons moments partagés. Et puis ben, euh, à une prochaine. Ciao ciao Allez, Merde. Putain j'ai toujours les pédales devant moi là, fait chier Log, c'est pas Attention on a capturé le yeah, ouais, bah, terminé break. Connexion Yeah Une fois j'ai pas mon clavier quoi c'est normal oui. que vous l'entendez parce que la, la télé elle défend oh. ma truc. Et euh, euh, il en fait. m'a tué, on est mort. Les mecs ils vont se dire c'est pas possible, ce mec là il peut pas être colossant. Je suis à 2 <rire> ça va. C'est correct pour un colossant. Ah vous êtes sur PF Oui, je bah, ouais, suis en train de rejoindre. Mais Mais je je suis pas, est-ce que je tente de vous rejoindre oh, oui. c'est quoi cool, bon, mon niveau est trop généreux ah <rire> bah ben j'ai une chance à l'air allez c'est parti j'arrive sur le serveur, je join Momo, je join mais merde, c'est depuis 9 ça veut complètement ça en fait bah ouais, là attends j'ai pas encore arriver vers moi, comment ça NON oh Le coup de slug j'avais zappé ah, ça avec le téléphone tu sonne? Sais. Euh qui c'est que j'entends un chouiller là c'est chez Gunnar le téléphone Ouais des chances J'ai quelqu'un d'autre qui a des amis ici Euh moi de toute façon le téléphone il joue en silencieux <rire> Quel mot, quel enfoiré T'as pris mine je prends quoi comme euh ah, ce que tu veux et On ça a déjà sprint, sprint on a mine, Tu veux quoi? Euh, furtivité, suppression. On a la furtivité. Ah oui, ouais, tu je prends suppression, pression, grenade, suppression. Allez, suppresse. What? Oh putain, il me casse encore les couilles. Quoi Le truc du jeu de couleur Windows là, il commence à me saouler quoi. Oui, mais bon, c'est la il truc il qui va saouler trop longtemps. Ah bah, à plus tu ça arrive. Ah bah, à plus tu te Moi j'ai pas vu. Ça. Je vais vous laisser sur Call of. Cool ah mais elle a mis des actions complexes. Ouais, ouais Ouais. Elle se de nous. Mo Momo, t'es une tête de blague, ton, ton skin. C'est pas ça, c'est le musique. Le... Putain, mais sérieux. Mec. Ah, mais le serveur, il est plein, je peux pas jean Arrête de me faire des blagues. Non, mais arrête de faire des blagues. Non, mais, oh, non mais arrête de se faire t'es blagues toi aussi. Et c'est parce que c'est de la musique sur le... Qu'est-ce qui parle sur les noirs mais non, mais euh, il. sais pas tes têtes de noir Mais normal, euh... putain, c'est les tout bip dans son ils sont noirs. <rire> bah ouais, ils sont noirs Il n'y rien Bon, je suis deuxième sur la file d'attente, va te Il y'a pas fait, Je suis peut-être là, à de l'arbre. Pourquoi je fais des kills là, Nico Je sais pas euh, Parce que tu tires avec ton arme Attends, Moi, je dis ça, j'ai rien hein. Je suis à terre Y'a ah, des gens qui arrivent partout, fais gaffe Ouais, attends, je mets une trousse. Dites non au DC. <rire> Pardon. Je vais essayer de te relever. Putain putain, putain, putain, putain, putain, putain, putain, Oh putain. Il y avait... Il y avait oh, putain, il putain, te... il y a un mec qui m'enlève, un mec qui m'arrache oh, la gueule d'entrée. On en parle J'ai eu. Ah, ça a coupé Nico. Au revoir Nico. Entendez Merde, il oui. <rire> ah, gros... est, est J'ai eu un gros... J'ai eu un gros rollback quand j'ai relevé mon. Non mais semaine. écoute. Un carton. alors maintenant on se concentre on y va! <rire> bon, désolé, t'ai pas relevé mais j'avais 4 mecs à tuer en fait. Je suis à 11-3. C'est depuis que je suis arrivé, ça. Eh oui, y'a des arrivé, copains à gauche je... qui sont tombés. Mais non, ah, mais déjà. Gens... A gauche, j'arrive, Momo. Oh putain. Je sais pas de quoi tu parles. C'est j'ai genre en face de moi. Ouais. Oh. J'y vais ou j'y vais? Bah, moi, je vais aux toilettes en attendant. J'suis tombé. Mais moi, ah, si j'suis tombé, arrête de dire j'suis tombé. On est tous Mais moi, je suis mort à 12. Du coup, ça fait 12-4 avec ces conneries. Le premier 8, -1. le second 11. Je sais pas où ils sont cachés ces connards, mais ils sont bien cachés à mon avis. Momo, t'es encore mort Je peux pas spawner sur toi Bah oui, j'ai pas réapparu. <coughs> Je suis pas sûr qu'il réapparait. <coughs> On va apparaître sur copain, là. le machin là. Il est à ouais, allez, ouais. Oh putain, il est un putain, un putain. Oh putain. of 2000 Ah, il m'a mis. Ah putain, euh, il la en fait de touche. Merde. On a fait ça. T'as relevé, mais c'est pas moi. Oui, on la raise, mais c'est pas moi qui raise. Y'a un autre mec là. Pourquoi je bug Arrêtez de ça pousser. Oh, il y a partout les gens partout Tiens, ah, je t'ai raise, mec. Merci. Il des gros encore qui arrivent là, ils sont. J'ai pas l'air content Enfin, je sais pas, des... pas ah, j'ai des gros bugs moi. Je crois que je vais couper la, la télé. Je sais pas, mais. Ta femme, sinon, tu peux rapide Coupe bon, dois... oh, ta femme Ouais tu m'entends <rire> Higo oh, <rire> Wu La tour sonne vraiment <rire> Pourquoi, Pourquoi j'ai une assise sur le mec que j'ai mis une balle de fleur sont... Ouais je m'en tape Ah mais tu sais Gunner va passer un certain nombre d'années C'est plus pareil hein. <rire> C'est ça, c'est exactement ça Non, what J'ai pris un pas de chance un pas, pas de chance Ouais, j'ai marché dans la rue et puis pas de chance. <rire> <rire> non, mais c'est vrai <rire> C'est lui, le quand celui-là euh, J'ai raté quelque chose. Tu, tu veux <rire>